Bonjour et bienvenue comme euh, maire du 11e arrondissement. Je vous souhaite euh, une très chaleureuse bienvenue dans cette salle euh, qui nous sert habituellement de, de salle des mariages. Peut-être euh, cela préfigure le mariage entre euh, la Catalogne et, et Paris. Pourquoi pas Ce serait euh, un beau symbole. En tout cas, c'est pour moi un immense euh, plaisir de vous accueillir ce soir après la belle cérémonie que nous avons connue ensemble ce matin pour donner le nom de Noïs Catala à un morceau de l'espace public de notre arrondissement sur le boulevard de Charonne, une allée, une ramblasse, comme disait Frédéric Calandra, ma collègue du 20e arrondissement ce matin, un lieu où il fait bon vivre, porte maintenant le nom de Noïs Catala. Et avant d'aller plus loin, je voudrais très chaleureusement remercier tout d'abord la délégation du gouvernement de Catalogne en France et vous, Monsieur Daniel Camos, qui conduisait cette, cette délégation, vous êtes à l'origine de cet événement. Je voudrais aussi remercier Elisenda Belenger qui est l'auteur, euh, qui, voilà, qui est ici, qui est l'auteur de Nois Català, mémoire et lutte. Remercier Ambra Lorenzi, la présidente du comité international Ravensbrück. Remercier aussi Tiffen Catalan, qui est ici, qui est doctorante à l'université de Paris 8, et Mercedes Justa, qui est professeure d'histoire à cette même université, ainsi que Monserrat Lior, qui est journaliste et auteur de nombreux ouvrages sur la mémoire historique. Et puis évidemment, adresser un, un salut euh, très cordial au député Juan Josep Nouet, qui nous fait euh, l'amitié de sa présence, et puis euh, à la chanteuse Marina Rossel, qui euh, a si magnifiquement interprété euh, ce chant ce matin, ce, ce matin. Je crois que ce soir, nous allons encore avoir euh, la chance euh, de vous en entendre. Et puis, bien évidemment, adresser euh, une bienvenue toute particulière et particulièrement chaleureuse à Margarita Catala, pour laquelle je pense que ça aura été une journée mémorable. Mais c'était le but aussi, c'est que cette journée reste dans nos mémoires, une journée, une belle journée qui soit tout entière tournée autour de la mémoire de noïs Catala et qui nous aura permis de rappeler combien elle fut une femme extraordinaire. Elle a été, Cela a été rappelé ce matin à travers les épreuves qu'elle a traversées, mais aussi, et j'allais dire surtout, à travers ses engagements, à travers les valeurs qu'elle a constamment servies au travers de l'ensemble de sa vie, ses combats, son courage, qui ne lui ont jamais fait défaut. Et peut-être rappeler très brièvement, je vous rassure, mais les grands traits de, de, cette, de ce parcours pour les personnes qui n'auraient pas été là, ce matin, ce fut une militante communiste qui euh, n'avait pas 15 ans. Vous l'avez rappelé euh, tout à l'heure quand elle a lancé euh, la première grève de village euh, pour euh, justement exiger l'égalité euh, des salaires entre les hommes euh, et les femmes. Et en 1939, lors de cette euh, retirada, elle traverse euh, les Pyrénées avec une colonie de plus de 180 enfants euh, elle, euh, dont elle avait la charge en tant qu'infirmière. Elle arrive en France avec toutes les difficultés que cette retirada a rencontrées en arrivant sur notre sol. Euh, elle, elle trouve refuge néanmoins et elle s'installe en Dordogne. Et c'est là où, passant d'une guerre à l'autre, de cette guerre d'Espagne à la Seconde Guerre mondiale, euh, elle va résister de toutes ses forces. Son action au sein de la résistance lui vaudra d'être arrêtée, interrogée, déportée au camp de Ravensbrück. Et là-bas, elle continuera toujours de résister par des opérations de sabotage, notamment sur les munitions qu'elle était contrainte de, de produire. Au sortir de la guerre, elle continue de militer contre le franquisme et mènera en parallèle un travail extraordinaire de mémoire avec la publication d'un ouvrage, « Ces femmes espagnoles de la résistance à la déportation », témoignage vivant de Barcelone à Ravensbrück, ouvrage dans lequel elle a recueilli les témoignages de 56 femmes, euh, qui, euh, femmes espagnoles qui ont participé à la résistance euh, en France. Ce sont toutes ces femmes, celles de Catala bien sûr, mais je veux associer euh, la mémoire de ces 56 femmes et au travers elles, celle de toutes les femmes euh, qui euh, se sont engagées, euh, qui, euh, dont le travail et, et les combats inspirent le respect, forcent l'admiration et ce sont euh, ces combats qui seront abordés ce soir. Et je suis vraiment, encore une fois, très heureux que notre arrondissement puisse leur rendre hommage à travers l'accueil de cette cérémonie et pour que nous puissions, de cette discussion, et pour que nous puissions ainsi entretenir et faire vivre le souvenir de leur mémoire, pour que nous n'oublions jamais leur engagement, jusqu'où elles ont été prêtes à aller, et que cela nous serve de leçon parce que nous disons souvent qu'il ne faut pas que l'histoire se répète, mais nous savons très bien qu'elle a tendance à bégayer trop souvent. Et, et c'est notre responsabilité à chacune et chacun d'entre nous, dès lors que nous entendons ces histoires, que, nous, euh, que notre esprit s'ouvre en voyant comment ces personnes ont réussi à se dresser pour lutter contre l'innommable, euh, et bien c'est à nous maintenant de reprendre le flambeau de ces combats, et de savoir nous dresser quand notre pays ou nos pays ou notre continent se montre, euh, ne se montre pas à la hauteur pour faire vivre les, les droits humains dont nous avons été la patrie, et dont j'espère nous pourrons continuer à dire que nous le serons euh, très longtemps. Merci à tous et bienvenue pour cette belle soirée. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Monsieur le maire, et monsieur Nouet, secrétaire général du parti communiste de Catalogne et député en ce moment encore pour quelques jours, je pense, au congrès espagnol. Et monsieur Pérez, délégué du gouvernement de Catalogne en Tarragone. Et autorité, mesdames et messieurs, amigas et amics. Je, je, je m'appelle Daniel Camos et je suis le, le délégué du gouvernement de, de Catalogne ici en France. Je voudrais commencer par vous remercier d'être venus aussi nombreux dans cette magnifique salle de salle de mariage qu'on appelle, non Et ici à l'11e arrondissement. Et on avait peur que la soile soit trop petite pour l'intérêt pour, pour que, que, que Néos la pouvait susciter. Je pense que ça commence à être le cas. Donc, Les retardataires, je vous encourage à bouger de l'autre côté de la salle pour que ceux qui viendront après pourront, pour, pour, puissent rentrer aussi. Permettez-moi tout d'abord de commencer par remercier les partenaires de l'organisation de cette soirée, donc évidemment la mairie de l'11e, je viens de le dire, pour l'accueil dans cette salle, mais aussi l'amicale de Ravensbrück, fondée à Barcelone en 2005 par Neuscadara entre autres, et évidemment aussi l'amicale de Ravensbrück et des commandos dépendants ici en France. Je voudrais aussi remercier évidemment Montserrat Dior pour avoir accepté de... De modérer cette table ronde avec des intervenantes aussi riches, Mercedes, Ambra, Lisenda et Tiffen aussi, pour avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Et finalement, un grand merci très, très, très, très spécial à Margarita. Et depuis, ça fait quelques mois qu'on qu échange pour des sujets divers et je voulais te remercier pour ta gentillesse, ta coopération, toujours pour, pour, pour entre autres, avoir, avoir fait que, que, que la soirée d'aujourd'hui puisse être profiteuse pour tout le monde. Monsieur le maire l'a évoqué aussi, on a le privilège ce soir d'avoir Marina Rosseille entre nous. Et je pense que je n'exagère pas du tout si je dis que c'est une, une, une des plus belles voix de Catalogne. Moi quand j'avais 5 ans, je me rappelle d'être dans la voiture et mes parents mettaient Marina c'était Une petite anecdote, permettez-moi de partager avec vous, que je lui ai dit le jour que je lui ai demandé de venir. Je lui disais, moi quand j'avais 12 ans, j'habitais à Bruxelles et un jour Marina Rosseille était venue jouer à Bruxelles. J'étais le typique préadolescent, on m'avait demandé d'aller lui donner le, le, les fleurs à la fin. Je mourais de honte, n'avais pas du tout envie, mais bon, mes parents m'avaient un peu poussé, donc c'est la seule fois que j'avais eu le privilège de la voir en, en direct. Et, donc ce soir, nous rendons hommage à nos català, mais nous commémorons aussi eh, le 80 e anniversaire, évidemment, de la Retirada, les déportés et les femmes résistantes. Le président de la Commission de la vérité et la réconciliation sud-africaine, M. Desmond Tutu, qui était aussi prix Nobel de la paix, aimait dire que la vérité peut faire du mal, mais que l'oubli tue. C'est bien pour cela que dans les dernières années, le gouvernement catalan a commencé à prendre, je dirais, particulièrement au sérieux tout le travail de, de mémoire démocratique. Et une personne clé dans tout ce, cet exercice de, de faire et, et réémerger en quelque sorte de la mémoire a été un monsieur qui s'appelle Raoul Romeva, qui a été le ministre de l'Action extérieure eh, catalan en 2016 et 2017, donc le prédécesseur, si vous voulez, de M. Bosch, qui était là ce matin eh, pour l'inauguration de l'Aleneus catalan. Et lui, il était aussi responsable du dossier de la mémoire. Et je voudrais un peu lui rendre hommage aussi ce soir, parce que seulement dans la première année, par exemple, de M. Romeva dans ce poste, nous avons récupéré en Catalogne plus de restes humains et ouvert plus de fosses communes de ce qu'on avait réussi à faire dans les 40 années précédentes. Monsieur Romeva a aussi préparé la loi de réparation juridique des victimes du franquisme, qui a été approuvée par le Parlement en catalan en 2017, et où il a eu un certain nombre d'initiatives, disons, qui ont été particulièrement marquantes pour essayer de faire que le dossier de la mémoire monte vraiment en surface et on fasse tout ce qu'on devrait faire avec tout ça. Je voudrais donc finir cette intervention, si vous me le permettez, en vous lisant quelques mots que Raoul Romeva nous envoie de, depuis la prison, où il est malheureusement enfermé depuis presque 600 jours. Voici les mots de Raoul. La dernière fois que je suis venu à Paris, c'était le 17 juin 2017. Avec la mère Hidalgo, nous avions rendu hommage à celui qui a été les yeux de l'humanité au camp de Mauthausen, Francesc Bosch, en l'enterrant avec honneur au cimetière Père-Lachaise. Aujourd'hui, c'est un jour similaire en ce qui concerne la reconnaissance et le souvenir, cette fois-ci à Neuskatala, une personne que j'ai aimée, et c'est pour cela que je veux vous remercier de me permettre, à traverser quelques mots, d'être parmi vous aussi ce soir. En Catalogne et dans l'État espagnol, cette tâche est immense, de récupérer, de reconnaître, et elle aurait dû se faire dans le pire des cas au moment de la récupération du système démocratique. Malheureusement, cela n'a pas toujours été le cas, et les institutions ont jusqu'à très récemment fait très peu pour que le passé soit reconnu, et nous n'avons toujours pas été justes avec ces personnes. Récupérer l'histoire n'a pas pour objectif d'agiter des vieilles rancunes ou d'ouvrir des plaies fermées. La récupération de la mémoire est en lien avec notre dignité d'aujourd'hui, avec la qualité de notre système démocratique actuel, avec la densité de notre coexistence et avec la forteresse de notre identité. La perspective du temps nous facilite la retrouvaille et la concorde et il est indispensable de savoir réfléchir et comprendre les faits pertinents de notre passé parce qu'ils nous expliquent une bonne partie de notre présent et ils doivent nous permettre de construire un futur meilleur. Ceci est d'autant plus important dans le monde en crise dans lequel nous vivons, que ce soit sur la difficulté des projets communs pour l'Europe par exemple, ou sur les guerres dévastatrices, des exils et des réfugiés dont témoignent aujourd'hui les rives de la Méditerranée. Il est donc plus convenable que jamais que nous profitions de la mémoire pour réfléchir ensemble et trouver des solutions communes. C'est pour cela que rendre hommage à des personnes comme Neus devrait être compris comme un devoir. Rendre hommage à ce qu'on est ou se représente, c'est-à-dire toutes les personnes que l'histoire a placées en marge, à cause de la guerre, de la haine, des dictatures, et qui ont dû lutter contre toutes sortes de manipulations pour conquérir sa mémoire. Toutes ces personnes méritent d'être sauvées de l'oubli, mais nous méritons aussi d'en récupérer le souvenir, parce qu'elles font partie de notre histoire. Depuis la prison de Yadounes, où je me trouve en ce moment, je voudrais remercier la délégation du gouvernement de Catalogne, la mairie du 11e arrondissement et les amicales de Ravensbrück de Catalogne et de France pour l'organisation de cette table ronde et la mairie de Paris, bien évidemment, pour l'hommage de ce matin. Mais surtout, je veux vous remercier, vous, remercier, vous tous, pour être présents aujourd'hui ici pour commémorer le service que tant de femmes et d'hommes ont fait en faveur des libertés. Merci beaucoup. Uh, bonjour, merci Monsieur Vogelin, et maire du 11e arrondissement, merci Monsieur Camos, délégué du gouvernement de Catalogne à Paris, et merci aussi à la délégation du gouvernement catalan pour l'organisation de cet hommage à la Neus catalan. Alors je vais lire un extrait, du livre de la résistance à la déportation, mais la version en français, c'est Ces femmes espagnoles femme espagnole de la résistance à la déportation, témoignage vivante de Barcelone à Ravensbrück. Je vais le lire. Nous étions environ 1000 femmes en provenance de tous les camps et prisons français à arriver le 3 février 1944 à Ravensbrück. À 3 heures du matin, sous moins 22 degrés. C'était le convoi de 27 000. Nous avons fait notre entrée triomphale dans le monde de la morte, poussée avec brutalité par des SS armés de métraillettes et leurs féroces loups prêts à nous dévorer. C'était important, ces fragment. Ceci est un hommage à nos Catalans, femmes courageuses qui ont toujours osé dire la vérité, revendiquer la visibilité des femmes et aussi lutter pour défendre la justice et vaincre le silence. C'est un honneur pour elle, pour sa famille, et aussi pour toutes les femmes antifascistes et toutes les femmes combattantes qui ont aussi, aujourd'hui, un hommage. hommage. On doit remercier au public présent dans la salle, la fille de Neus, la famille, des amis, l'association, l'amicale de Ravensbrück et aussi nos quatre invités. Mercedes Justa, historienne, Ambra Lorenzi, la présidente du comité international de Ravensbrück, et Elisabeth Bélingue historienne et différents catalan, historien aussi. On va converser avec toutes elles. Nous partageons tous les 100 point en commun. Nous avons rencontré, parlé ou interviewé nos catalans, chacun d'une manière différente et en différentes époques. Alors, euh, on va parler première avec mercedes Justin. Pour parler avec elle, je vais lire un peu son profil professionnel. Mercedes est docteur en histoire et en études hispaniques et agrégée d'espagnol. Elle est professeure d'histoire contemporaine de l'Espagne à l'Université Paris 8. Elle a fait de nombreuses recherches sur la résistance des femmes et les organisations féministes antifascistes en Espagne et en France, et aussi sur la résistance contre la dictature de Franco. À ce sujet, elle a publié beaucoup de monographies, articles scientifiques, et récemment, elle a co-dirigé et coordonné des livres collectifs, euh, comme par exemple euh, « le résistant militante citoyenne, l'engagement politique de femmes au XXe siècle ».« La résistance » est un autre euh, livre, « La résistance à l'épreuve du genre, hommes et femmes, dans la résistance antifasciste en Europe du Sud » et aussi encore le féminisme européen face au fascisme. Alors à Mercedes, euh, on va parler avec des mouvements de femmes antifascistes depuis les années 30 en Espagne et en Europe. On va parler avec ça. Explique-nous un peu le mouvement. Oui. <rire> Merci. Et merci, Monserrat, de, de cette présentation très oui. généreuse. Et oui, en fait, on a pensé, quand on a commencé à parler de cette table ronde, que ça serait intéressant en fait, de replacer la trajectoire de Nehush Katala, et qui, on est toutes d'accord, était une femme exceptionnelle, mais dans un contexte un peu plus large, eh, parce qu'il y a eu d'autres femmes aussi très exceptionnelles eh, de la même génération que Néos Katala. Et eh, il nous a semblé intéressant de comprendre eh, quelle, quelle a été la socialisation de ces jeunes femmes, enfin des, des jeunes femmes dans les années 30, et qui, qui ont été politisées, socialisées et dans l'antifascisme très tôt, et ce, cet engagement eh, qui est eh, un engagement eh, qui se fait tôt, eh, enfin, on, on a, il a été évoqué le fait que déjà, adolescente, né Catala, était très militante et a organisé même une grève de la faim dans son village. Ça s'explique aussi dans ce contexte particulier des années 30. Eh, on rappelle en effet que l'Espagne, en 1931, devient une démocratie, devient une république. Et en fait, ça se fait un peu eh, à... Euh, et à contre-courant par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays européens parce qu'au moment où l'Espagne devient une démocratie, une des plus avancées dans l'Europe de l'époque le reste de l'Europe, une bonne partie de l'Europe tombe dans des régimes autoritaires ou fascistes donc c'est un peu une exception européenne cette Espagne qui devient donc démocratique et qui ouvre en plus les portes de la citoyenneté aux femmes ce qui est qu aussi quelque chose de très exceptionnel, la constitution de 1931 accorde le droit de vote aux femmes et cela provoque aussi une politisation très importante des jeunes, et des jeunes femmes en particulier. Il y a des organisations qui se créent pour sensibiliser les femmes aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques et très tôt aussi aux valeurs antifascistes parce qu'il eh, y a une sensibilité aussi à, à cette euh, Europe où il se passe euh, des choses qui sont très inquiétantes pour euh, les militants de gauche euh, espagnols. En 1933, il y a Hitler qui arrive au pouvoir euh, en Allemagne et la même année, la droite gagne les élections en Espagne. Et donc ça, cela est perçu comme un signe préoccupant, une droite en plus qui n'était pas n'importe quelle droite, une droite dont, dont on avait des doutes sur sa euh, loyauté démocratique et sa loyauté envers la République, c'est qui mobilise en fait la classe, les organisations de la classe ouvrière et les organisations antifascistes. Et eh, déjà, donc, dans cette même année, 1933, il y a des organisations antifascistes qui se créent au niveau européen, justement pour répondre à cette, eh, cet accès de eh, Hitler au pouvoir eh, en Allemagne, eh, qui sont des organisations eh, qui ont été eh, impulsées en partie par la Comintern, mais où il ne faut pas non plus voir uniquement une volonté de l'Union soviétique d'organiser ce type d'organisation de masse, mais qui sont des organisations qui rassemblent finalement assez largement dans la gauche de ce moment-là. Et donc, se crée ce qu'on va appeler le comité contre la guerre et le fascisme à Paris en 1933. Et très vite, cette organisation va donner lieu aussi à une branche féminine. « Femmes contre la guerre et le fascisme ». Et les femmes espagnoles sont très vite associées, en particulier les communistes, à la création de cette organisation. Et, et, les, et en Espagne va se créer donc la branche féminine espagnole de cette organisation, « Mujeres contra la guerra y el fascismo », qui eh, célèbre sa, son premier congrès à Madrid en juillet 1934. Et eh, c'est une organisation très active qui va eh, très vite eh, monter des comités dans d'autres villes, dans d'autres provinces. On ne sait pas eh, si, enfin, on, on, en tout cas moi je ne le sais pas, peut-être Elisenda a plus d'informations, eh, si Neus Catala était directement en contact avec eh, cette organisation. Eh, toujours est-il qu'elle a joué un rôle très important dans cette socialisation politique, dans l'antifascisme, de nombreuses jeunes femmes. Au-delà euh, du parti communiste qui était très minoritaire euh, à l'époque, il faut le rappeler. Il devient un parti de masse pendant la guerre civile et pas euh, avant. Donc c'est une organisation large où il y a des femmes euh, de plusieurs tendances politiques, tous, toutes unies par cette volonté de faire barrage au fascisme qui est perçu comme une menace au niveau européen et de protéger la paix aussi. C'est une organisation aussi pacifiste, elle n'est pas seulement antifasciste, mais bon, c'est un pacifisme disons actif. Et, et en fait, eh, cette organisation donc devient très active. Elle a un rôle aussi eh, pendant la révolution de 1934, eh, notamment aux Asturies, ce qui provoque son interdiction par le gouvernement. Donc, elle devient illégale et elle se transforme en Comité Pro Infancia Obrera, des comités qui s'occupent des enfants des Asturies, des enfants dont les parents ont été victimes de la répression de ce mouvement révolutionnaire aux Asturies, Et elle réémerge en fait au moment des élections de 1936 qui vont être gagnées par le Front populaire. À ce moment-là, elle est relégalisée et elle se rébaptise comme Agrupation de Mujeres antifascistes et elle, est, elle a un rôle très important dans la campagne électorale de 36 une fois de plus et à, à ce moment-là, bon, comme on c'est le populaire qui gagne les élections et eh, on peut penser que cette mobilisation des femmes antifascistes a eu un rôle aussi eh, dans cette victoire euh, de la gauche parce qu'elle a réussi quand même à mobiliser beaucoup plus les femmes qu'il n'a pas été le cas euh, en 1933 et eh, donc Neus Catalal fait partie de, de ces jeunes femmes eh, qui ont grandi dans, dans cette ambiance dans ces années 30 qui étaient des années où eh, il y avait une une ambiance politique très intense, une polarisation politique très intense aussi. Et donc, euh, je pense qu'il est intéressant de prendre la mesure de toutes ces organisations et activités pour comprendre pourquoi une femme, une jeune femme comme Neus, au moment où la guerre éclate, se sent euh, l'obligation en fait, de prendre part euh, à ce conflit, comme d'autres jeunes femmes l'ont fait avec elle. Et, et se mobilise, est très militante. Et en fait, c'est des engagements qui vont l'accompagner toute sa vie, et, parce que toute sa vie, elle va surtout se reconnaître comme une femme antifasciste. Engagement qui va continuer après, à l'après-guerre, en 1945-1946, une réorganisation des de femmes antifascistes très jeunes, toutes étaient très jeunes, très engagées. Euh, Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ces mouvements à la période après-guerre Oui, en fait, c'est un mouvement très intéressant. Elle était moins jeune déjà, en 45 parce que oui, c'est sensiblement <rire> les mêmes. En fait, ça, c'est très intéressant. En fait, c'est les mêmes femmes qui étaient des jeunes dans les années 30, donc elles ont traversé toutes ces épreuves, elles ont fait la résistance en France elles ont été pour certaines déportées comme Neus et une fois que la guerre est finie, elles reviennent des déportations et elles se remettent en fait à euh, militer, à réorganiser cette organisation de femmes antifascistes mais une fois de plus ça se passe euh, comme dans les années 30, c'est à dire qu'au début euh, ça se passe au niveau international, il va y avoir une grande conférence de femmes à Paris, dans la salle Pléielle, c'est-à-dire les mêmes endroits où les femmes euh, antifascistes avaient créé leur organisation dans les années 30. Donc il y a aussi une volonté de répétition, de, de rémémoration de ce mouvement antifasciste des années 30. Et ils vont créer une nouvelle organisation internationale qui va s'appeler la Fédération démocratique internationale des femmes. Et une fois de plus, on... on, on les mêmes celles qui avaient survécu bien sûr, Dolores Ibaruri par exemple, qui va être vice-présidente de cette organisation et, et c'est surtout des femmes qui avaient fait la résistance et qui pour certaines avaient été déportées qui eh, font partie de cette organisation. Et la secrétaire de la fédération c'est par exemple Marie-Claude Vaillant-Couturier qui est une autre femme communiste qui avait été déportée aussi à Ravensbrück si eh, je ne me trompe eh, non et Vaillant Couturier, je pense que. Oui, elle était à Ravensbrück. Donc, et ces femmes-là, elles sont extrêmement conscientes de, bien évidemment, de, de tout, tout ce que l'Europe a traversé à ce moment-là. Elles se posent comme, comme objectif que, jamais, et que cela n'arrive plus jamais, en fait. Et, et donc, elles vont créer cette organisation, surtout avec un but pacifiste. Et, et une fois que la guerre froide éclate, aussi, elles prennent partie, enfin une fois que l'Europe se divise en deux blocs bien délimités, c'est des femmes évidemment pro-communistes et pro-soviétiques de façon très très affirmée. Elles prennent la défense de l'Union soviétique comme défense, défenseurs de la paix qui était aussi la propagande soviétique de l'époque et cela explique en partie que la mémoire de cette organisation qui a été en fait l'organisation de femmes la plus importante de la guerre froide a été complètement évacuée des livres d'histoire. Et Neus Catalan fait partie de cette organisation. Et en fait, les femmes espagnoles en France, elles se réorganisent à la suite de la création de cette fédération. Et c'est à ce moment-là qu'elles créent la Union de Mujeres Espagnolas, qui est la branche espagnole de cette fédération internationale. Et Neus Catala, elle est dès le début eh, au centre de, de cette organisation où elle crée leur, la Union des Donnages de Catalogne. Mm -hmm. Parce que les femmes catalanes s'organisent eh, avec une organisation autonome. Et Neus, elle, elle avait très à cœur de dire qu'en fait, euh, dans l'exil, il y avait surtout, euh, enfin, il y avait majoritairement des femmes, des femmes catalanes, puisque la retirada se fait eh, par Catalogne et que beaucoup de femmes catalanes ont passé la frontière à ce moment-là. Qu'elles étaient très actives et qu'il fallait qu'il qu y ait une reconnaissance de cette spécificité des femmes catalanes dans euh, l'organisation de femmes antifascistes. Mercedes, tu as interviewé Neus Catalans l'année, je crois, 2002 2002, oui. Comment l'avez-vous rencontré -vous oui, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus jeune, <rire> déjà, et donc j'étais en train de, de chercher des informations, justement, sur cette Union des Mujeres Espagnoles, qui était une organisation où il n'y avait pratiquement rien d'écrit, en fait. Je voulais écrire un livre qui, en effet, a été écrit par la suite, donc je suis allée voir Neus à Sarcelles, et eh, moi, j'étais eh, très jeune à l'époque, donc j'étais très impressionnée. J'avais lu eh, le livre des témoignages de femmes dans la résistance et la déportation, eh, qui m'avait mis dans des états, de, je ne sais pas, j'avais le vertige de lire ces choses tellement euh, horribles. Et, et donc, je m'attendais à, à trouver une espèce de, de je sais pas, de femme très impressionnante et tout ça. Et j'ai rencontré une, une, un petit bout de femme eh, très gaie et qui m'a fait une fille de voix. Parce qu'elle m'a dit, toi, tu es, es jeune, tu es, es, es loin de chez toi, tu, tu dois avoir faim. Donc euh, elle a fait une fille de bois que j'ai mangé avec elle. Et ensuite, je l'ai interviewée. Donc c'était très émouvant, euh, très humain. Et euh, beaucoup moins impressionnant que c'est à quoi je m'attendais. Elle m'a raconté énormément de choses, euh, surtout sur cette période en fait de, de l'exil. Et c'est grâce à elle que, euh, en, en partie, mais en bonne partie, que j'ai écrit euh, ce livre. C'est vient. Alors on va parler aussi. On va retourner parler des femmes. Euh, euh, en ce moment, on va parler avec Ambra, Ambra Laurenti. Elle est la présidente du comité international de Ravensbrück, photographe professionnel. Et aussi, c'est important, elle est fille de déporté, euh, sa mère de Mireille Astanzioni, et aussi est petite fille de déportée Nina Tantini. Les deux à Ravensbrück, hein, et tous les deux arrêtés en juillet 1944. 1944, elles ont souffert aussi les marches de la mort. Depuis des années, Ambra participe activement à la mémoire de la déportation et aussi accru à à ses sujets. Elle est membre du Conseil national de l'Association nationale des ex-déportés dans de les camps nazis. Et en tant que photographe professionnelle, elle est professeure sur ce sujet. Elle a voulu l'appliquer à la création des productions éditoriales sur la déportation. Par exemple, elle a conçu et produit le DVD « Les roses de Ravensbrück, histoire des déportés italiennes » et aussi a publié le livre de photogra photographique euh, « Ravensbrück, le lieu, le temps, l'histoire ». Et aussi, elle a organisé l'exposition du catalogue euh, qui s'appelle "La résistance de la famille Baroncini". Okay. Euh, Ambra, euh, explique-nous un peu, parle-nous un peu au sujet du comité international. Aujourd'hui, quel est l'objectif actuel et quelle est euh, la plus difficulté euh, actuelle du comité, le défi du comité? Oui. Alors, le comité est née euh, après une première réunion de les anciens déportés dans le 1946 à, Praga, à Prague et euh, quand un, un petit groupe d'anciens de, de déportés euh, ont rencontré, sont rencontrés pour pardon moi pour mon français. Pour, euh, pour que l'idée, parce que, que l'idée c'est de conserver les camps, la mémoire du camp et la mémoire de les femmes qui sont mortes dans les camps, de leurs compagnons. Et leur euh, activité euh, est continue. Pour les années suivantes et jusqu'à 1956 quand on a décidé de réaliser une mémorial dans les camps. Dans le 1959 le mémorial a été euh, inauguré avec une grande participation de déportés, 1800 déportés de tous les pays sont arrivés à Ravensbrück pour les mémorial et aussi pour les musées donc euh, je crois que le lieu pour les, les, ce lieu pour les déportés a été toujours un lieu euh, très particulier parce que dans ce lieu et on peut, euh, on peut retrouver l'histoire, l'histoire qu'on a vissue, le, les choses qui ont souffert, tout ce qui est arrivé dans le camp. Et donc, il s'est retrouvé là, c'est un motif de, euh, de trouver la personne qui peut comprendre ce qui est arrivé. Donc, avoir un mémorial pour la mémoire, c'est a été très important. Euh, et donc, le comité est né euh, par elle. Et euh, tous les années, le comité fait son réunion dans une différente cité d'Europe. Et euh, jusqu'à euh, deux années, la présidente et le directif s'est avec une ancien déporté. Maintenant, nous avons un moment de transition, parce que euh, les anciens déportés, vous pouvez comprendre, c'est seulement trois dans le comité et ne peut pas occuper une position qui est vraiment fatigant. Donc. Euh, Le passage à la seconde génération, c'est normal. Mais n'est pas normal, n'est pas égal, avoir une précédente ancienne déportée et un précédent de seconde génération. Il est vraiment une transition qui oblige tous nous à euh, réfléchir sur les, les objectifs du comité et à, à réfléchir sur les relations entre toutes les délégués du comité donc c'est un moment euh, pas facile mais très stimulant euh, je crois que maintenant l'objectif euh, principal du comité, c'est de pouvoir actualiser ce qu'il est arrivé dans le camp. Qu'est-ce que veut dire Ça euh, veut dire de pouvoir reconnaître le, euh, le signal, reconnaître le, ce qu'il arrive. Euh, aussi dans ces moments, dans, dans l'Europe, avec euh, des droites niées, avec des choses qui euh, peuvent être dangereuses. Donc, l'objectif principal, c'est de reconnaître des signes qui peuvent être dangereuses. Notre euh, objectif, c'est surtout euh, ça. Et surtout, c'est la, la, la capacité, la possibilité de parler avec les nouvelles générations de ce qui est passé, parce que nous savons que peut arriver encore. Je veux rappeler que Neus Catala était la fondatrice de l'Amical de Ravensbrück à Barcelone, qu'aujourd'hui il y a une délégation ici, l'année 2005, et aussi euh, qu'après 30 ans de lutte, Neus obtiendra une cellule de la prison de Ravensbrück euh, dédiée aux femmes espagnoles. Ça c'est très important aussi. Oui. D'accord. Et je voulais vous demander, Ambra, vous êtes deuxième et troisième euh, descendant de, hein, de, de votre famille. Oui. Euh, vous connaissez bien la, la douleur, le silence, le silence est très important aussi. Le, dans la famille et la transmission des générations, les prochaines générations, comme l'avez vécu vous euh, Ça c'est très important. Et le même euh, à Ravensbrück, il y a une réunion annuelle, n'est-ce pas Oui, oui. Euh, ça c'est une question euh, euh, pas débattue. C'est pas, de pas euh, une question. Euh, donc on parle beaucoup, mais je crois qu'il est une question très importante parce que euh, la guerre n'est pas finie avec nos parents. La guerre a continué comme une ombre, une, euh, comme a dit ombre, euh, sur une ombre, une ombre sur. Euh, après la, leur, euh, leur expérience, et une ombre qui arrivait aussi sur nous. C'est une question, vous pouvez comprendre, très délicate. C'est une question euh, qui a euh, beaucoup de... Euh, beaucoup de, de faces, beaucoup de possibilités euh, de... Possibilité de, de D'avoir un sujet et, et d'être compris. Mais euh, je crois que maintenant c'est le moment de prendre ces initiatives À Ravensbrück, il y a une euh, tout, toute l'année, on fait un forum. Il est organisé par euh, Mathias Heil, qui est le responsable de la section pédagogique, qui fait une réunion avec le seconde et les troisième génération. Euh, cette année, je suis là, et, et, et dans cette réunion, et il a été une... une... une, une, euh, une sensation euh, positive et très... Et très euh, est et parce que nous nous arrivons de beaucoup de pays d'Europe et nous ne connaissons pas avec l'autre mais euh, dans ces moments les micros que nous avons elles passaient de l'un à l'autre et les personnes euh, racontaient l'histoire l'histoire euh, d'une mer, nous, nous, nous sommes à et donc on parle de la mer. Et on parle de la mer, de la dépression de la mer, on parle de moments de, euh, euh, de, de de de la, de la mer. Euh, on parle du courage de la mer, on parle d'être très très petite en front de la mer, on parle de, de n'être pas reconnue par la mer, on parle de beaucoup de choses. Chaque histoire, c'est une histoire différente. Mais mais je crois que sont toute son histoire que nous devons écouter. Parce que nous devons écouter que le, quand il y a des situations euh, comme il a été la déportation qui a été une terrible, horrible situation et elle ne finit pas avec la fin de la guerre et je crois que si nous pouvons euh, dire, si nous pouvons raconter cette partie de l'histoire, peut-être nous pouvons euh, faire comprendre que ce qui arrive n'est pas seulement une chose qui commence et un jour est fini, un jour. Et je crois que ça, c'est très important. Et l'année prochaine, il y aura une autre réunion et nous sommes en contact. Et je ne sais pas, il n'y a pas un une, une objectif précis, sinon l'idée que nous devons parler. Effectivement, on va parler avec Ambra une autre fois, mais c'est très important le travail de toutes les associations et aussi la, la, le, le, le travail pédagogique des écoles pour euh, que la transmission de, de la déportation à euh, la génération suivante. Alors, ce matin, euh, à chanter ici à Paris, Marina Rousseil, oui, elle était à, à chanter à l'inauguration de l'allée Neoscatalan. Nous lui demandons, tu peux venir ici. Elle a et on va chanter. Ambra, c'est très émouvant. Très émouvant comme tout. Reconto ton histoire. Très émouvant. Adieu, rosa de abril. Adieu, rosa encarnada. Domã, no indo do d'enyorament a moriré. Quand diran la meva fi plora per mi que per tu ploro plora per mi més dolçament que amargament no teu plor. Plora per me, no ploris gaira, per tu e per me, jo que jans se ve plora, millo. Plora mi, no ploris gaira, per tu e per me, jo que jans se ve plora, mi, no mi, ja millo. pour toute la personne pour le messi qui avant m'a saludé que c'estage pour toutes les personnes que ha viscu la résistance la déportation parce que aussi la retirada il est chanson anonyme sur la guerre civile espagnole c'est de la batalla de Lebra. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Diez mil veces que lo tiren, Diez mil veces que lo haremos. Diez mil veces que lo tiren, Diez mil veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos, compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos, compañeros. Si me quieres escribir,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 Merci, Marina. Euh, Ambra, tu veux dire euh, une chose encore de Neus euh, Oui, je euh, voulais dire seulement une, une chose. Euh, parce que je crois que, euh, aussi que Neus, on a donné une importante leçon d'histoire. Parce que euh, ce qu'elle euh, qu avait, avait su euh, fait comprendre... Que la guerre en Espagne, la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale n'est pas de guerre distante, mais c'est la continuation de la même guerre. Et je crois que nous devons penser le, les guerres du XXe de, euh, siècle. Euh, ne sont pas différents ne sont pas euh, diverses mais c'est la même guerre parce qu'il y a euh, en avant la, la, la dictature de Franco puis il y a la dictature de Mussolini et le nazisme d'Hitler donc euh, je crois que nous devons penser comme ça et, et l'histoire de Neus, c'est ça c'est la continuation de la même guerre c'est vrai. Okay. Et alors, on va continuer à parler de NEUS et des histoires et des expériences qu'elles ont vécues avec NEUS catalan. Tiffaine catalan, et Elisenda Belenguey. Je vais vous la présenter. Euh, Tiffaine est professeure d'espagnol à l'Université de Limoges et doctorante en études hispaniques à l'Université Paris 8. Elle est en train de finir sa thèse doctorate euh, les Espagnols dans la résistance à Limousin, euh, parcours individuel et construction des identités 1944 1940-1944. Oui. Euh, ces recherches ont porté sur la présence des Espagnols dans cette région, euh, du centre de la France, avant Le Pen et pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment leurs conditions d'accueil et de mise au travail forcé. À présent, elles se concentrent sur les façons et les raisons pour lesquelles il et elle euh, se sont engagés dans la résistance dans cette zone roulie, rurale éloignée de leur Espagne natale. Tiphaine. Alors je vais présenter aussi Elisenda parce qu'elles vont euh, faire une conversation. On va en parler. Elisenda, historienne, professeure de lycée et auteur de la biographie Neoscatala, Memoria Uita, euh, Mémoire et Lutte. Son domaine d'étude se centre sur la mémoire orale et historique de femmes et sa lutte contre les fascismes. Grâce au témoignage de Neus, elle revendique sur d'autres femmes, comme l'anarchiste Concha Pérez, et a participé Elisenda a beaucoup de livres sur la mémoire historique de femmes connues des quartiers de Barcelone. Elle aussi a aussi publié de la biographie de celle qui fut la secrétaire de la Femme, Aurora Gomez, dans un des syndicats les plus importants de Catalogne. Elisenda Belengué est en train de créer le site, le web newscatala.cat, et elle a connu et partagé ça, c'est très important. Elle a connu et a partagé avec Neus Catalan pendant 15 ans. Ça, c'est très important. Tu le connais bien, à Neus Catalan. Et tu as partagé beaucoup des expériences avec Neus Catalan. Mais euh, Elisenda, comme Tifaine, elles étaient justement à Limoges, euh, participant à une conférence quand elles ont appris le décès de Neus. Euh, Tifaine. Tu peux nous raconter ces moments oui, c'est un peu particulier pour nous de nous retrouver à nouveau là pour parler de Neus, puisque le, la dernière fois qu'on était ensemble à une conférence pour parler d'elle, c'était le 13 avril 2019 à Limoges, euh, à l'invitation de l'association locale qui s'appelle l'Ateneo Republicano du Limousin. Et on avait commencé en disant qu'on avait beaucoup craint cette journée, puisqu'on savait que Neus n'allait pas bien, mais qu'elle voilà, était immortelle et que donc tout allait bien. Et malheureusement, quelques heures plus tard, on a su que c'était précisément au moment où Elisenda racontait comment elle avait toujours lutté et précisément, on était à Limoges, à l'endroit où elle a été donc emprisonnée avant d'être déportée. Et alors, Elisenda, tu te rappelles de ces moments Oui, bonsoir, bonsoir, premièrement, disculpas pour ne no pas parler no en français, je ne no peux pas parler, eh, je vais traduire à Tiffen. Eh, sí, claro que recuerdo ese momento. Eh, estoy tranquila porque me pude medio despedir de Neus, pero fue la misma ne Neus y su hija Margarita quien me dijeron, no, no, ves a Limoges a hacer la conferencia. Lo que no sabíamos ni Tifen ni yo es que... Neus moriría justamente a la misma hora en la que estábamos dando la conferencia. O sea, cuando explicábamos su vida, no sabíamos que se, estaba, que, que se había muerto. Nos enteramos al final de, al final de, la, de la conferencia. Y por eso estoy, tra estoy tranquila porque una frase que, muy importante de Neus que noveló Car la escritora Karma Martí es la única muerte que le preocupaba a Neus era la de la memoria. Entonces, claro, que pasara eso en ese momento para mí fue muy significativo y me quedé muy tranquila porque se estaba cumpliendo su gran deseo. Donc elle a commencé par s'excuser de ne pas s'exprimer en français et donc elle complétait en disant que elle était venue un petit peu tranquillisée à Limoges à cette semaine-là, puisqu'elle avait pu voir Neus avant de partir. Et Neus, comme sa fille Margarita, lui avait dit qu'il fallait aller à Limoges, qu'il fallait aller faire cette conférence. Et donc elle avait pu lui dire au revoir en quelque sorte. Et surtout parce que faire cette conférence, donc elle l'a redit au moment où on parlait, on ne savait pas ce qui s'était passé, on l'a appris à l'issue. C'était donc faire cette conférence, c'était faire en sorte que la crainte des Neus ne se réalise pas, donc sa crainte qui était, elle disait qu'elle n'avait pas peur de mourir, mais simplement que meure la mémoire, et donc en, en faisant cela à ce moment précis, on essayait de, de faire survivre la mémoire. Elisenda, il faut revenir dans temps comment avez-vous connu Neus catalan Je connaissais Neus catalan en, el, en el 2005. Eh, justamente en un momento muy importante políticamente en Cataluña, o más que importante de cambio, eh, porque era un momento en Cataluña y en España de gobiernos, podríamos decir, de izquierdas, y por tanto fue la primera vez que políticos del gobierno español y políticos del gobierno catalán hicieron eh, el primer, los primeros peregrinajes eh, oficiales a, a los campos de concentración nazis para reconocer que habían habido catalanes, catalanas, españoles, españolas eh, deportados a los campos. Nazis. La conocí en ese momento tan importante del memorial, que se creó el Memorial Democrático en Cataluña de recuperación de la memoria histórica y entonces eh, la conocí concretamente unos meses después en… Eh, ¿quieres? <risa> <risa> <risa> um, donc elle a rencontré Neus en 2005, un moment important pour, pour la Catalogne, qui, qui vivait de grands changements politiques à l'époque, un moment où les, les politiques, les gouvernements catalans et espagnols participaient pour la première fois au pèlerinage dans les camps, notamment pour y faire reconnaître qu'il y avait donc des Catalans et des Catalanes, des Espagnols et des Espagnols qui avaient été déportés. Et donc c'est à cette époque, en 2005, où il y avait aussi donc la création du mémorial démocratique et d'autres démarches qu'elle a, elle a connu Neus. Y concretamente la, la, la conocí en un día muy importante de su vida, que fue que el municipio del de, Ayuntamiento de premia de Dal, un municipio en el Maresma, no sé si lo conocen, a, al norte de Barcelona, eh, por primera vez la invitaba después de 60 años a volver a ese pueblo para agradecerle su in, tensa tarea su importante tarea en la en la retaguarda de la guerra civil republicana su tarea de jefe sanitaria de jefe de enfermera jefe de una de la colonia de niños refugiados ¿no? que ella dirigió durante la guerra civil por tanto pues la conocí en un momento muy importante donc, elle a rencontré en 2005 un moment très important pour elle parce qu'elle l'a rencontré à Première des Daltes, qui est donc une petite ville au nord de Barcelone. À un moment où le, la municipalité de cette ville venait d'inviter pour la première fois Neus, après plus de 60 ans, à revenir dans ce village pour la remercier du, du travail très important qu'elle avait mené dans ce même village en prenant soin d'une colonie d'enfants réfugiés. Donc, un travail important de l'arrière-garde. De l'arrière-garde. <rire> Vous pouvez partager avec nous quelques moments, quelques pensées, pensées de Néos catalan et ses victoires par exemple. La première peut-être quand nous était petite. Elle est une femme courageuse avec cette année seulement, n'est-ce pas Lisenda? Sí. Bueno, esta mañana su hija ya ha explicado su primera, cuando en la inauguración de la calle de la Lene Euskatalá ha explicado que ella con 14 años ya era feminista y de clase obrera porque hizo una primera vaga para equiparar su sueldo en el campo de jornalera a los hombres. Pero yo quería explicar una pequeña anécdota que es que, que, que siempre me ha quedado muy grabada, que... Cuando era muy pequeña, muy pequeña y ayudaba a su padre, de campesina ayudando a su padre, está muy orgullosa, de lo que primero está muy orgullosa en su vida, es de haber conseguido levantar, un, no sé si conocen, un margen de piedra seca, que esto es muy típico en el paisaje mediterráneo, ¿no? para separar la, los, los bancales. Y entonces estamos orgullosa porque es un trabajo que hoy en día es un, es un patrimonio histórico esto, ¿no? es, es, se colocan las piedras y es muy difícil de construir, está muy orgullosa de este primer triunfo. Donc, sa, sa première, enfin, ce matin, Margarita, sa fille, nous a rappelé que euh, Neus, très jeune, avait donc lancé une grève euh, féministe et ouvrière pour demander euh, l'équivalence de salaire à travail égal, salaire égal. Et euh, là, elle, elle voulait revenir sur euh, quelque chose de plus ancien encore, un des premiers souvenirs dont, dont Neus lui avait dit être très fière. Euh, elle avait à peu près 7 ans, elle travaillait avec son père au champ et elle seule avait réussi à monter un mur de pierre sèche qui aujourd'hui sont classés comme patrimoine historique en Catalogne, sont d'ailleurs représentatifs du paysage méditerranéen en France aussi, et donc elle en est très, très fière d'avoir fait ce travail toute seule. On peut parler de beaucoup de victoires de nos catalans. Par exemple, une autre victoire de nos catalans, le petit de la colonne negrine. Sí, eh, oui, bueno, c'était une grande victoire, elle a toujours dit que... Bueno, siempre se dice que ella salvó, ¿no? A los 180 niños, algunos huérfanos, otros no, refugiados de la colonia, que eran procedentes de Madrid, Asturias, País Vasco. Eh, estos niños, ella dice, se dice que los salvó, se los salvó de haber de haberse quedado en, en la España de Franco y haber recibido una educación franquista. Los salvó, los llevó al exilio. Y, eh, pero ella siempre dice que ellos, estos propios niños, la salvaron a ella, porque a lo mejor ya saben que. Bueno, que en ese momento de exilio pues las autoridades francesas llevaban a muchos de los refugiados a los campos de concentración de las playas de, de Argelés, Barcarés, etc. Y ella siempre dice que a lo, a lo mejor, gracias a llevar tantos niños a su cargo pequeños, pues ella tuvo la suerte de no, no, ir, a, no ir a parar a esos, a esos eh, malditos campos, sino de eh, la llevaron a la zona de la Dordoña, donde los recibieron la población francesa campesina de esa zona de la Dordoña y del Perigor, los trataron muy bien y acabó pues, en un refugio, en un, en un antiguo castillo medieval y allí estuvieron mucho mejor. Donc l'une de ses victoires, ça a été aussi de, de faire passer en France les 180 euh, enfants de la, la colonie de première édite, donc euh, des enfants réfugiés. Certains étaient orphelins, mais euh, pas tous. Ils avaient été euh, sortis de Madrid, des Asturies, enfin des zones de combat. Et donc euh, Neus les a accompagnés en France et elle disait, euh, elle disait toujours qu'elle les avait sauvés qu'elle les avait sauvés de, de rester en Espagne où ils auraient reçu une éducation franquiste. Mais elle disait aussi toujours que eux l'avaient sauvé, elle. Lui avait évité les camps de concentration français qui se trouvaient à l'époque, notamment à Argelès et sur les plages du sud de la France, puisque en passant la frontière avec eux, elle a été directement envoyée en Dordogne, où la population rurale et paysanne les a relativement... Bien accueillis, ils ont été placés dans un château, alors un château médiéval, hein, pas un manoir mais avec pas de fenêtres et des choses comme ça, mais au moins ils n'étaient pas dans un camp. Tiffaine, pendant tes recherches, tu as parcouru la route des nos Catalans euh, par les Périgotes, la Corrèze. racontez-nous ça. Oui alors j'ai pas tout fait mais bon. <rire> j'ai fait un, un petit morceau avec euh, oui. Margarita justement. Euh, avec Margarita, sa fille, euh, et, euh, et des, des, des, des enfants. Enfin, ils n'étaient plus enfants euh, forcément en 2017, mais ils étaient enfants à l'époque euh, du village de Turnac. Ils nous ont ramenés euh, sur les lieux. Ils nous ont montré la, la maison où avait vécu euh, Neus avec euh, son premier époux, Albert. Ils nous ont montré euh, le lieu où était euh, le maquis. Ils nous ont expliqué euh, le jour de l'arrestation. Et, euh, et c'était assez émouvant, c'était des gens qui, n avaient, donc, euh, qui avaient un certain âge, on va dire, <rire> mais euh, qui continuaient de parler avec les yeux de, de, des enfants qu'ils étaient quand ils ont connu Neus, donc ils avaient, je crois, Margarita Pyongorugera, mais 6 et 10 ans, quelque chose comme ça, quand ils l'avaient connue, et ils continuaient de parler d'elle euh, comme s'ils avaient 6 et 10 ans, en l'admirant totalement, et, euh, et ils étaient très contents de pouvoir nous montrer tout ça, donc ça avait été un, un très beau moment. Ils se rappellent, euh, au village là-bas à Turnac, tout le monde se rappelait très bien euh, de Neus. Il y a une autre victoire de Neus, et participer à la résistance, survivre à la déportation, et des, euh, des femmes dans les camps nazis, ça c'est très important. C'est une autre victoire de Neus catalan et aussi une autre, avoir des enfants, parce qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Vous pouvez raconter ça, oui, oui, oui. Bueno, eh, sí, esto pues ya saben que en, en los campos de, de exterminio nazis se, habían, se hacían experimentos médicos, se experimentaba con las deportadas y, bueno, a Neos concretamente saber, saben que ella eh, pasó la selección, es decir, la, la consideraron buena para para trabajar, para producir para, para la industria nazi y entonces ellas les inyectaban para esterilizarlas, para hacerlas más productivas y entonces ella pensaba que no tendría, bueno, estuvo un tiempo sin tener la menstruación y entonces una de sus grandes victorias es haber acabado teniendo, después de la liberación, habiendo tenido dos hijos, están aquí presentes, Margarita y, y Luis. Oui, donc l'une un, de ces victoires avait donc été de, de réussir à avoir des, des enfants parce que peut-être que certains d'entre vous le savent, mais les nazis ont profité des camps de concentration et d'extermination pour faire des expérimentations euh, euh, médicales. Et Neus avait donc passé ce qu'ils appelaient la sélection, elle avait été reconnue apte à travailler, on l'a dit déjà ce matin, elle a été envoyée donc après dans un commandant de travail, mais il leur injectait différentes substances pour les stériliser et les rendre plus productives. Et donc ensuite, pendant longtemps, elle n'a pas eu ses règles, elle a pensé qu'elle n'aurait jamais d'enfants, et finalement, elle a eu deux enfants et donc, qui sont présents ici, et elle a, elle a vécu comme une autre victoire. Oui, et encore notre victoire, c'était recueillir les témoignages de toutes les femmes qu'elle que a frappé à la porte pour les connaître, et c'était des femmes combattantes. Eh, vous voulez commenter quelque chose sur ce sujet eh, Le livre sí, sí. de nos catalans, par exemple vale. Bueno, sí, supongo que, ya se a dit en, vario, en varios moments de cette nuit, une las mm, quizás de las tareas más importantes que, que nos ha transmitido, que nos ha proporcionado Neus, es... Ella, es, ella gracias a su labor como historiadora ¿no? eh, de manera voluntaria pues ella se recurrió en los años 60 no todos los departamentos no todos quizá no pero una buena parte de los departamentos de Francia buscando testimonios entrevistando a mujeres eh, que habían eh, pues, estado en el, el exilio algunas bueno principalmente mujeres republicanas españolas que habían ido al exilio otras que eran de la eran de la antigua inmigración económica y, y que habían estado en la resistencia y algunas habían acabado eh, pues eh, deportados en los campos nazis. Entonces esta, su gran labor fue eh, publicar un libro con su testimonio que ya se ha dicho el libro no lo voy a, no lo voy a repetir el testimonio de neus y ella eh, pues en este libro hay 50 testimonios de otras mujeres y de algunos comandantes de las guerrillas españolas para testimoniar pues eh, to, todos estos ¿no? estos testimonios entonces eh, ella gracias a este libro empezó a hacer un memorial un listado digamos de, para censar es decir para tener como un censo y un, un listado un memorial de todas estas mujeres, ¿no? porque unas mujeres hablarán de otras más extraordinarias ¿no? para intentar localizar el máximo de mujeres posibles. Entonces, eh... Neus a fait euh, travail d'historienne, en fait, puisque dans les années 60-70, elle a parcouru une grande partie des départements français pour retrouver euh, des femmes espagnoles euh, exilées, essentiellement des exilées républicaines, mais aussi certaines de l'immigration économique antérieure, qui avaient donc pris part euh, à la résistance et à la déportation, pour euh, d'une part recueillir leurs témoignages, ce qu'elle a fait, et ça a donné lieu au livre dont on, on a parlé tout à l'heure, qui a finalement été publié en France en France en 1994 mais aussi pour créer ce qu'elle a appelé elle-même le mémorial qui est donc une forme de recensement euh, qu'elle qu souhaitait exhaustif de toutes les femmes espagnoles qui avaient pris part à la résistance puisque chaque fois qu'elle en interrogeait une elle lui citait d'autres femmes espagnoles que celle ci considérées comme plus extraordinaires donc elle a essayé voilà, de, de faire cette liste et de les localiser. Pour terminer je vais dire aussi que Neus Català luttait pour la visibilité des femmes et je veux rappeler elle est un homme, Conchita Granger, parce que je l'ai connue. C'était une femme fantastique. Et elle n'a pas, pas eu connu, presque jamais. Mais Neus luttait aussi toujours pour la visibilité des femmes. On peut rappeler Conchita Granger et des autres noms de femmes que personne ne connaît. Alors, pour terminer, Neus a créé l'amicale de Ravensbrück. Qui sont ici, association très actifs, eh, qui est le reflet de son esprit de combattante. Je crois que Lisenda voulait dire quelque chose au sujet de l'amicale de Ravensbrück. Oui. Non, simplement que. Eh, hemos pensado con Montserrat de bueno de leer un poco el, el, el principio del discurso que ya leyó en el, en el en la presentación de la Mical para que un poco se entienda ¿no? los, los objetivos uh, todo, el que, todo lo que hago parte del juramento que nos hicimos en el momento de la liberación de los campos de la muerte, todas las deportadas y deportados, que mientras viviéramos explicaríamos todo lo que habíamos visto y sufrido. Las razones son las mismas que, que me llevaron, que me llevaron ya se acaba, a defender la República Española, mi amor por la paz, la libertad, la tolerancia y la justicia social. Et donc pour euh, plutôt que de parler de <rire> Plutôt que de parler de, de l'amicale de Ravensbrück, Elisenda souhaitait vous lire euh, donc un, le message, enfin le début du discours que Neus avait elle-même lu euh, à une réunion de cette amicale, qui donc, elle disait, euh, tout, ce que nous avons, tout ce que nous faisons par euh, de la promesse que nous nous sommes faits euh, au moment de la libération des camps de la mort, euh, toutes les déportées et tous les déportés, euh, que tant que nous serions en vie, euh, nous expliquerions... Euh, tout ce que nous avions vécu et souffert. Les raisons euh, sont euh, les suivantes. Euh, euh, C'est écrit en catalan sur son cahier. Euh, donc, euh, que les, en fait, c'était les mêmes raisons que celles qu'ils avaient amenées à défendre la République, euh, son amour pour la paix, la liberté, la tolérance et la justice sociale. Et si je peux ajouter juste une chose, moi quand ouais, j'ai interviewé Neus, je suis la dernière d'entre nous toutes à l'avoir interviewée, j'ai passé une semaine avec elle et Margarita à Guiamet, et de cette semaine j'ai retenu deux choses, mais la principale c'est que Neus riait beaucoup, se moquait beaucoup de nous qui ne comprenions absolument rien à ce qui s'était passé pendant la résistance parce qu'on était bien trop jeunes, mais surtout tout était très évident. Par exemple, on lui a demandé euh, plusieurs fois pourquoi elle s'était engagée, elle nous répondait bah, « parce que j'étais résistante », ça coule de source en effet, et quand on lui demandait pourquoi elle était résistante, elle s'est agacée, elle nous a dit « mais enfin parce que j'étais anti-fasciste. ça fait 150 000 fois que je vous le dis <rire> ». Voilà, c'était ça Neus. C'est très bon L'humeur était très important dans la vie de Neus. Je vais seulement nommer quelques livres importants au sujet de la vie de Neus Català. Ce sont Neus Català, Maria Juita de Lisenda Belenguet, aussi de Marta Trajero, Neus Català, la mujer antifascista en Europa, les femmes antifascistes en Europe, et les romans de karma Marti, aussi et ici, et Un ciel de plomb, et la version en espagnol de la Paloma de Ravensbrück. Aussi, euh, la reconnaissance de Neus avec les années a grandi en Espagne et en France jusqu'à aujourd'hui, ce matin, euh, l'un des plus importants, la médaille Grand Vermeil de Paris. Alors, je vais demander au public si vous poser quelques questions. Il y a une personne, quelques personnes du public D'accord. Euh, bonsoir, euh, je suis membre du CDR à Paris et euh, donc d'abord euh, respect euh, à la mémoire et au, à la combattante Neos-Catala. Euh, J'ai deux questions à poser, je vais m'asseoir, je serai plus à l'aise pour le faire. Donc euh, euh, neos Catala était membre du, euh, du PSUC, Parti Socialiste Unifié de Catalogne, qui était la section catalane euh, de l'international communiste stalinisé. Et je voulais savoir si dans ses mémoires, euh, nos Katala a évoqué cette période de 36-39 où le stalinisme a, eu, a joué quand même un rôle euh, très important, très négatif euh, dans les rangs républicains. Euh, Rappelons-nous euh, l'assassinat d'Andres Nin, euh, de militants socialistes ou trotskistes. Donc est-ce qu'elle l'a évoqué euh, dans les dernières années cette question et la deuxième chose que je voulais, que je voulais poser, j'ai vu que Neos Catala a voté au moment du référendum donc pour la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Et je voulais savoir quel était son point de vue donc sur ce qui se passait en Catalogne, notamment la déclaration de la République catalane, et voilà quelle était sa position sur cette question importante. Et je, je vais peut-être répondre et dans la mesure où on peut répondre à la première partie de la question et Lissenda répondra à la deuxième parce que en fait c'est une question un peu difficile puisque et en fait Neuschatala elle n'arrive à, à Barcelone qu'en 37 et c'était une très jeune femme donc euh, elle ne parle pas euh, dans ses mémoires de ces événements. Parce que eh, probablement, il ne les a pas vécus de la même façon qu'on eh, les a rémémorées eh, par la suite. Et C'est évidemment eh, des événements eh, qui ont eu une très grande importance pour, eh, enfin, pour beaucoup de choses, pour la division dans le camp républicain, probablement aussi pour eh, la défaite eh, dans la guerre, etc. Mais pour une militante eh, qui avait à peine 20 ans à l'époque et qui en plus était infirmière et qui avait d'autres tâches en ce moment je pense pas qu'elle les a vécues de façon aussi intense que, que nous on peut le rémémorer par la suite et je, je précise aussi qu'André Hounin, il n'était ni trotskiste ni socialiste, il était communiste orthodoxe il était membre du POUM comme on, on, enfin communiste hétérodoxe pardon <rire> j'ai fait une erreur fatale bon, mais il, il, il, il était, pas, il était très admirateur de Trotsky mais il ne se, ne se considérait pas comme euh, trotskiste et, et pour la deuxième partie de la question euh, je laisse la parole à oui en ce qui concerne la, la, la deuxième question euh, ma mère n'était pas pour l'indépendance elle était pour un état fédéral mais elle, elle voulait voter parce qu'elle disait que c'était le droit euh, des Catalans de pouvoir exprimer leur avis, euh, que c'était une question de démocratie tout simplement, comme les Écossais ont voté par exemple, et il s'est rien passé d'extraordinaire, personne n'a crié euh, au loup. Euh, donc elle, elle a voulu voter, elle a voté contre l'indépendance, mais elle a voulu voter. Et elle disait, euh, ben, si les Catalans votent pour l'indépendance, c'est la démocratie, ça ne me plaira pas. Mais je m'y plierai, parce que c'est la démocratie. Voilà. Oui, je voulais juste apporter une précision sur le PSOUC. Quand le PSOUC a été créé, ce n'était pas un parti communiste, le PSOUC, au départ. Non, pas du tout. Le SOUC a été créé comme la réunion de la Fédération de Catalogne du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, la Fédération de Catalogne du Parti Communiste d'Espagne, un autre groupe socialiste qui était dissident du PSOE de Catalogne parce qu'il était plus catalaniste, et un quatrième groupe qui s'appelait le Parti de català Prolétari. Donc c'est une fusion de quatre groupes qui n'est pas du tout à l'international communiste au départ, pas du tout, non, non, non, la, la demande a été faite vers la fin de la guerre, elle n'a pas prospéré beaucoup d'ailleurs, puisque l'international communiste a été dissoute quelques années après, mais la fondation de, du PSUC, c'est un parti, c'est comme s'il y avait le PSOE qui avait disparu de, de toute l'Espagne, comme ça s'est passé pour les jeunesses par exemple, les jeunesses socialistes espagnoles du PSOE ont disparu en avril 36. Et elles ne se sont reconstituées que dans les années 50 et quelques, il n'y avait plus de jeunesse socialiste. Donc, je termine en disant que les gens qui étaient socialistes d'idées, pas communistes en, en Catalogne, ils n'avaient pas disparu. Ils étaient dans le psouk. Et d'ailleurs, l'un d'entre eux, il est sur la plaque, la prison de la santé, il s'appelle Conrad, Mirette et Moustet, Il était au psouk. Mais il n'était pas dans la fédération PSUE de Catalogne. Il n'était pas dans la fédération PSOE de Catalogne, la fédération PSE de Catalogne. Il était dans le groupe socialiste autre qui s'était regroupé. Et il a été le premier chef des groupes armés de la MOI qui lançait des bombes en août 41. Voilà. Et donc, dans le livre de, de Neus, dont on parle peut-être pas assez ce soir, il n'y a pas assez de temps, du contenu, ce qui est très important dans le recueil qu'elle a fait, c'est que beaucoup de ces femmes qu'elle a interviewées, une dizaine d'entre elles sont arrêtées entre le printemps 1942 et le printemps 1943, la moitié d'entre elles sur Paris, et ce sont des, des, des femmes qui ont lutté avec une idée de front, la même chose qu'elles avaient connu en Espagne, la jeunesse de, de Neos Catalas a été de connaître cette idée de front, où en Catalogne, c'était plus avancé qu'en Espagne en général, puisqu'il n'y avait plus la différence entre les socialistes et les communistes en Catalogne. C'est une donnée historique, mais alors... Tout de suite, vous pouvez le vérifier sur les livres qui parlent de l'histoire de la création du PSOUC qui s'est créé donc vers le 27 juillet 1936. Moi, je voulais juste demander parce qu'il y avait le livre de Montserrat Roche sur Mathausen et à peu près, on savait qu'il y avait à peu près 20 000 Catalans qui ont été déportés à Mathausen et 2 000 survivants. Je voulais savoir si à Ravensbrück, avec ce sont, ce sont des hommes, je voulais savoir si à Ravensbrück, on sait à peu près le nombre de déportés euh, espagnols et catalans à Ravensbrück et combien sont revenus. Est-ce qu'on a, est qu a une notion de, du nombre Je voulais juste demander ça. Uh, à Ravensbrück, il, il n'y a pas le nom de tous les, les, les déportés, il y a les noms de déportés tués qui sont morts. Il y a un grand livre avec euh, tous les noms de femmes qui sont mortes. mais il n'y a pas les noms de tous les déportés et, et exposés dans le, dans le camp. Il y a dans, dans les archives, il y a euh, dans les documents. Mais pas dans les camps, pour ceux qui sont retournés. Je eh, crois que la tarea de la de Ravensbrück, eh, Española, a censé 119 mujeres, eh, non, les représentantes, eh, 119 mujeres censadas, vraiment, grâce au memorial et ¿no? au testimonial. Oui, mais, mais chaque pays a fait la liste de ces déportés. Aussi l'Italie, aussi des autres pays. Donc, mais dans les camps, il n'y a pas la liste de toutes les déportées. Ok. Oui, bonsoir. Je voulais savoir euh, les survivantes espagnoles de Ravensbrück. Est-ce qu'elles ont été euh, où où sont-elles Dans quel pays sont-elles allées Parce qu'elles ont été, euh, elles sont venues beaucoup en France. Comment elles ont été accueillies en France Où sont-elles allées dans d'autres pays Est-ce que, est-ce que l'on sait si elles se sont réunies, si, ce qu'elles sont devenues En fait, à la libération de Ravensbrück, comme des autres camps, il y avait la question de où il fallait rapatrier les personnes. Pour ce qui est des Espagnols, hommes et femmes d'ailleurs, pas seulement celle de Ravensbrück, ça s'est posé aussi pour Matthausen. La plupart ont été rapatriés en France parce que la, plus, la, la, la, la très immense majorité a été déportée de France, il ne faut quand même pas l'oublier. Certaines sont passées par la Suisse, et, mais la plupart ont été ramenées en France parce que c'était de là d'où elles étaient parties, et elles ne pouvaient de toute façon pas être rapatriées en Espagne. Enfin, la situation politique ne le permettait pas. Je pense que c'est une, une écrasante majorité. Après, il y a peut-être eu des réémigrations postérieures, mais sur l'immédiate libération du camp, les rapatriements se faisaient par la France, en passant parfois par la Suisse, mais... Moi, je ne vais pas répondre pour, de façon générale, mais je peux raconter une anecdote que m'a racontée Neus. Quand elle a été rapatriée, à un moment, ils ont, elles ont dû repasser la frontière pour repasser en France, la dernière frontière. Et il y avait là des infirmières de la Croix-Rouge française dont une lui a dit, bah, si vous étiez resté chez vous, ça ne vous serait pas arrivé. Je suis très contente que l'on parle de la FDIF qui a complètement disparu. Euh, mais je sais de, de famille puisque ma maman dans le, est partie dans le même convoi que Neus Catalam elle a suivi le même chemin mais au lieu d'aller à Oléchenne elle, elle a été dans un autre commando qui s'appelle Svodao euh, mais euh, ce qui m'intéresse de savoir c'est euh, les survivantes évidemment euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles ont toujours parlé des, des, de leurs camarades qui, qui qui, qui, qui sont partis qui sont, qui, qui sont restés dans les camps mais les survivantes ont continué leur combat et euh, je trouve qu'il y aurait un travail effectivement à faire historique sur la fédération démocratique internationale des femmes parce que c ça a été euh, un, un élan de, de survie d'abord pour ces femmes et elles, elles se retrouvaient toutes ensemble. Il ne faut pas oublier que euh, c'était l'Europe avant l'heure et les droits des femmes se sont constitués, euh, enfin, ont, ont été réfléchis internationalement dans ce lieu. Et juste un mot, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, C'est une organisation fascinante. Et et qui a fait un travail énorme et un travail féministe qui n'a jamais été reconnu. Et d'ailleurs, très peu de gens savent que eh, l'initiative de eh, proclamer l'année 1975, année de la femme, par de la Fédération démocratique internationale des femmes. C'est une initiative qui a été présentée à l'ONU par cette organisation qui avait un siège consultif dans ce qu'on appelle le, le Conseil économique et social, je crois, de, de l'ONU. Enfin, je ne me souviens plus si c'est exactement euh, le nom. Bon, bah, vous allez me donner vos coordonnées <rire> tout de suite, <rire> tout à l'heure. Mais, mais oui, enfin, il y a déjà... Enfin, nous sommes plusieurs historiennes au, au niveau européen qui nous intéressons à cette fédération et il y a une historienne néerlandaise qui est en train d'écrire une grande histoire de la fédération donc on l'attend avec impatience Oui, Je souhaiterais apporter quelques précisions sur ce qui a été dit euh, il est important de préciser que Ravensbrück était un camp de destination des résistantes françaises et que par conséquent Seules toutes les républicaines espagnoles qui ont atterri à Ravensbrück étaient des personnes qui avaient été arrêtées en, en, en, en leur qualité de résistantes française. Il faut, parce que les autres, d'abord il y a eu très peu de femmes qui ont été arrêtées s'elles n'avaient pas, pas participé à la résistance française. Par contre il y a eu beaucoup d'hommes et les espagnols républicains ont surtout été les hommes envoyés à Mauthausen. Donc il faut préciser que euh, les, les, les républicaines espagnoles qui, qui sont allées à Ravensbrück, c'est uniquement des républicaines qui étaient engagées dans la résistance française. Et notamment euh, la, la maman de Marie-Christine qui est mon épouse, hein, qui, euh, qui, était aussi, qui a été arrêtée, qui a passé 8 mois à, à Mauthausen après... À, à, a Ravensbrück, ensuite, elle est, elle est, elle est allée à, à Hanovre et euh, finalement, elle a été libérée par les Anglais à Bergen-Belsen. D'ailleurs, je, je présume qu'elle euh, devait être à Bergen-Belsen lorsque le papa, le mari d'Albert euh, Roger, euh, est décédé apparemment à Bergen-Belsen et il est possible qu'ils aient coïncidé à ce, ce moment-là. Hein. Je ne sais pas à quel, à quel moment il est, il est décédé. En enfin, fait, je ne connais pas euh, l'histoire de votre papa. Hein? D'accord. Alors, euh, donc je voulais apporter cette, cette précision. Euh, je voudrais également apporter, euh, expliquer un élément important. Euh, on, il y a exactement un an, euh, un organisme allemand... Euh, nous a contacté grâce à historien, un jeune historien asturien qui, oui, euh, grâce à un jeune euh, euh, historien astu, euh, des Asturies qui habite à Francfort et euh, donc on nous a contacté pour nous remettre à ma femme et à son frère les bijoux que euh, ma belle-mère portait au moment de son arrestation à savoir une montre et une bague euh, ces éléments nous ont été remis le 15 décembre 2018 et euh, lorsque j'ai demandé à la directrice de cette institution allemande pourquoi vous avez mis autant de temps à nous contacter, à nous remettre ça et on nous a dit parce que nous, avons, nous rencontrons de très grandes difficultés à localiser les, les descendants des déportés, des, des femmes et des hommes déportés dans les camps de concentration nazis. Parce que l'État espagnol est le seul État qui ne collabore pas avec notre institution et qui ne nous apporte absolument aucune aide pour retrouver les descendants. Et les descendants sont essentiellement retrouvés par ce jeune historien des Asturies qui s'appelle Antonio Muñoz, qui est un garçon extraordinaire et que ce garçon nous envoie régulièrement les listes de personnes qu'on recherche, que les institutions allemandes recherchent pour pouvoir leur remettre les objets de leurs euh, de leurs parents et qui sont toujours dans des archives à Bad, à Holzen hein, dans, le, dans le nord de l'Allemagne je pense que c'est un élément important de préciser l'attitude de, de, de, de l'état de la soi-disant démocratie espagnole vis-à-vis -vis de la mémoire de tous ces républicaines et républicains qui non seulement sont morts dans des camps de concentration mais qui ont lutté également pour la liberté des autres pays et notamment de la France Juste puisque vous juste, un tout petit mot très rapide vous parliez de précision euh, vous avez dit toutes les femmes qui ont été à Ravensbrück étaient des résistantes françaises non c'était toutes des résistantes en France, en France arrêtées en oui mais elles n'étaient pas toutes françaises et c'est pas tout à fait pareil en France dans la résistance en France mais c'est pas elles étaient pas toutes françaises oui mais elles oui Non, euh, dans les mouvements de résistance en France. Et dans le cas de Neus, d'ailleurs, elle, euh, hein, elle a été déportée sous une identité francisée, puisqu'elle a été déportée sous la version française de son prénom qui est Neige et son nom d'épouse qui était euh, Roger. Donc euh, voilà, et c'était juste pour ça. Et deuxième précision que Margarita voulait apporter, Albert Roger n'est pas son papa. <rire> Teresa Je m'excuse parce que je ne suis à la salle au moment de la question. Et les historiens disent qu'à Ravensbrück ont passé 250 femmes de l'Espagne. Passé parce qu'elles arrivent et après elles allaient aux, aux, aux camps de travail. De ces 250 femmes, toutes toutes arrivent et sont euh, politiques. Les, les rectangles rouge rouges, et, euh, elles sont définies comme rotespaniers. Toutes euh, pour avoir euh, participé à la résistance au nazisme. De ces 250 euh, femmes, euh, notre amical de Barcelone, il y a travaillé avec plusieurs historiciens. Et nous avons identifié avec euh, son prénom et sa, sa face, et euh, au bord, alrededor de 100 femmes. Et, et, tout a, je l'ai dit, que tout est en entrée comme, comme, comme résistant. Et euh, c'est très difficile, la localisation de ces femmes, parce que toute la documentation à l'Espagne, et, et la documentation officielle, c'est avec son nom de famille. Et à la France, elles prennent le nom de Marie. C'est très difficile. C'est tout, je pense. Merci beaucoup. Il y a une, autre, une dernière question Non. Alors, vous voulez dire quelque chose pour terminer ben, si. C'est bien. Alors, pour terminer, merci à tous les publics euh, ici et dire, remémorer une phrase de Paul et Luart. Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Bonsoir. Une chose, Teresa Deloyo, secrétaire de l'Amical de Ravensbrück à Barcelone, m'a demandé de dire que des survivants espagnols de Ravensbrück ont été 77. Bonsoir.